Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est Lauriane de la chaîne Marathon des Langues Alors là je me trouve au Portugal pour vous faire un peu profiter de ce décor Bon il y a beaucoup de vent, j'ai voulu faire ma maline avec mon t-shirt Mais en fait il fait pas aussi chaud que ça ah, voilà, on voit un peu mieux le décor. Euh, donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler On va parler d'un truc qu'il faut absolument que vous arrêtiez de faire si vous voulez vraiment maîtriser euh, une langue correctement. C'est-à-dire euh, que vous allez devoir arrêter d'utiliser l'outil dont je vais vous parler juste après. Je suis sûre que vous l'avez déjà fait, déjà utilisé. On se retrouve jusqu'à juste après le jingle. Alors juste avant de vous parler de cet outil, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de démarrage gratuit en 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo pour savoir comment euh, parler, euh, comment bien démarrer dans l'apprentissage d'une langue. Bon, voilà, c'est vraiment l'enfer avec mes cheveux et le vent, mais on va y arriver. J'espère que le son est correct. Alors, cet outil dont je voulais vous parler, c'est tout simplement Google Translate. Arrêtez d'utiliser Google Translate si vous voulez euh, traduire euh, des phrases ou même des mots, tout simplement des mots euh, dans une autre langue, parce que peut-être que vous en êtes déjà rendu compte, mais euh, la qualité est vraiment... Euh... Enfin, a, on peut même pas parler de qualité parce que ça traduit très mal et euh, ça risque de vous risquer de faire des amalgames et de ne pas vraiment comprendre d'ailleurs je vous donne euh, ce défi si vous voulez prendre une phrase la mettre dans google translate vous allez voir le, euh, le la traduction des fois c'est enfin des fois c'est même la plupart du temps c'est vraiment des non sens et donc au lieu d'utiliser cet outil eh bien je vais vous donner euh, évidemment une autre manière euh, de traduire ce que vous voulez traduire et qui sera beaucoup plus euh, native beaucoup plus plus naturel dans la langue. Alors vous avez, si vous voulez vraiment utiliser des dictionnaires en ligne, moi je peux plutôt vous recommander des dictionnaires avec lesquels vous avez le contexte. Vous avez le mot en contexte, ça permet de savoir comment bien utiliser le mot. Parce que hors contexte ça, ça, ça veut rien dire, ça peut dire une chose et son contraire. Donc vous pouvez utiliser, euh, moi j'utilise beaucoup Lingui l-i-n-g-u-deux-e, je vous mets les liens juste en dessous de ces vidéos euh, dans tous les cas, qui vous donne en fait à chaque fois le mot en contexte, donc ça permet de savoir comment bien l'utiliser. Vous avez également euh, Word Reference, donc il y a un autre dictionnaire qui vous donne le contexte. Je vais y arriver avec mes cheveux, hein, tout va bien. <rire> et, euh, et encore mieux, pour moi, la meilleure des choses à faire, c'est de se faire corriger, de demander à un natif comment euh, on utilise ce mot cette phrase, parce que vous avez beau chercher dans le dictionnaire, euh, même s'il y a le contexte, pour moi, ce n'est pas encore assez bien. Euh, donc, ce que vous pouvez utiliser de manière d'avoir euh, une réponse d'un natif sans avoir besoin euh, d'aller à l'étranger ou d'avoir quelqu'un près de soi, et eh bien, c'est tout simplement, vous avez euh, par exemple euh, l'application qui s'appelle Native, qui est une application sur laquelle vous pouvez poser des questions, justement, de grammaire, de conjugaison ou de vocabulaire. Et donc, ce sont des natifs qui vous répondent et qui vous expliquent si ça paraît naturel ou pas vous avez également vous pouvez aller sur italki donc c'est un c'est un site internet sur lequel que je vous recommande tout le temps c'est pour parler justement avec des natifs mais vous avez également une option c'est vous allez dans les paramètres vous allez dans euh, l'option calepin alors calepin ça vous permet de mettre un texte carrément ou une phrase et de vous faire euh, corriger par des natifs et ils vous expliquent encore une fois comment euh, bien euh, faire votre phrase, ils vous corrigent donc pour moi c'est la meilleure manière de faire et si euh, je vais vous donner encore une autre manière de faire tout simplement en utilisation en utilisant des applications telles que euh, Tandem ou HelloTalk qui sont des applications qui vous permettent de parler euh, de la même manière avec des natifs et tout simplement de leur poser la question euh, bah tout simplement mettre voilà j'ai telle phrase, je suis pas sûre du sens, je suis pas sûre de ce que ça veut dire, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que ça te semble naturel d'utiliser ça et euh, pour aller un degré encore plus loin si vous avez l'occasion de voyager, que vous avez l'occasion de rencontrer des natifs en vrai, bah, tout simplement posez-leur la question et c'est même encore mieux parce qu'en plus le fait de poser la question à cette personne, et eh bien euh, vous allez avoir une encre émotionnelle qui va se créer parce que vous aurez une vraie personne. Euh, en face de vous, vous allez sans doute euh peut-être rire ou euh, rire ensemble ou euh, je sais pas, il y a des émotions qui vont se créer dans cette dans cet échange et le fait de lui poser la question, d'avoir votre réponse et d'avoir ce moment d'échange sans ordinateur ou de téléphone entre deux, et eh bien vous allez beaucoup mieux mémoriser ce que la personne est en train de vous expliquer. Donc pour moi c'est vraiment la manière de faire, toujours pratiquer, échanger avec de vraies personnes. On a beau avoir aujourd'hui tous les outils nécessaires en ligne, et euh, eh bien euh, c'est euh, c'est vraiment très pratique mais encore une fois la meilleure manière pour moi c'est d'aller vers de vraies personnes et de garder toujours ce lien avec de, de, de vraies personnes tout simplement des personnes natives euh, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous m'entendez pas trop mal et que vous avez quand même profité un peu du paysage avec moi et euh, moi je vais aller remettre une veste là maintenant parce que il fait vraiment froid et donc euh, n'oubliez pas surtout de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un et de, de mettre vos commentaires juste en dessous de la vidéo de me dire si vous connaissez déjà ces outils si vous les utilisez déjà et euh, si vous avez d'autres outils à partager parce qu'encore une fois les langues c'est un partage on est euh, on est plusieurs et plus on, on échange de bonnes pratiques plus on s'entraide et plus c'est simple de progresser, donc profitez-en, c'est votre espace. Et donc euh, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo, j'espère qu'il y aura un peu moins de vent pour la prochaine fois et un peu plus de soleil Donc je vous dis ciao, à bientôt les marathoniens des Langues, ciao, bye bye